Ce ne sont pas des mots en l'air. Ce plan d'action massif, nous l'avons conçu ensemble, les Verts français et européens. Nous refusons de reproduire les erreurs du passé, celles commises après la crise financière de 2008. Les énergies fossiles, le nucléaire, la déforestation, le bon vieux « business as usual », c'est fini. Non, on ne veut pas de chèque en blanc pour sauver ce qui nous a mené droit dans le mur. Oui, on se bat pour un plan d'investissement solidaire et vertueux, un plan financé par les contributions des multinationales, avec des taxes qui bloquent le carbone, les pesticides, le plastique et le kérosène. Oui, on exclut les entreprises frauduleuses ou liées à des paradis fiscaux. Oui, on exige que ceux qui reçoivent de l'argent public rendent des comptes. Oui, on veut qu'ils renoncent pendant au moins deux ans aux dividendes, aux primes indécentes et aux rachats d'actions. Les aides accordées par l'Europe doivent revitaliser l'échelle locale. Elles doivent créer de l'emploi juste et nourrir une économie fonctionnelle, circulaire, non polluante, non mortifère, qui bloque le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés. Nous voulons une économie au service de l'humain, de la nature et de la dignité. Nous voulons la résilience. Notre plan mobilise 5 5000 milliards d'euros pour les 12 prochaines années. C'est radical, c'est du bon sens, nous devons construire un autre monde. Yeah, yeah,